Bonjour à toutes et à tous. Fiers est fier et déshonoré d'accueillir la Saint-Vincent de notre vignoble oui. chambinicien pour 2023. Souhaitant qu'il nous protège et nous conduise à une future belle récolte, nous l'accompagnerons jusqu'à fier en 2024. Merci à Véru. Merci Vincent. Attention, au secours! Je suis court. Je suis Je suis Je suis Bienvenue à Fleillier. En vertu des pouvoirs qui m'ont été tout spécialement conférés, je déclare en ce 5 février de l'an 2023 l'ouverture du 1005 e chapitre de la confrérie des Piliers-Chablisiens que nous appellerons bien entendu Saint-Vincent-Tournante du Chablisien à Fleyy. Jordan, pour en marquer la solennelle ouverture, que soit frappé par toute cette noble assistance un double banc bourguignon. La la la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 Entre autres missions, notre confrérie s'est donnée celle d'honorer toute personne, française ou étrangère, mais bourguignonne de cœur, qui par ses actions, ses écrits, sa façon de voir les choses, a servi et s'engage à continuer à servir la Bourgogne, Chablis, sa région et son incomparable vignoble. Tout à l'heure seront appelées certaines personnalités sur ce podium, dont l'éventuelle intronisation a été retenue par notre grand conseil. Elles devront subir devant vous les ultimes épreuves jugées par le très sévère jury qui est réuni derrière moi. Mais avant toute chose, notre protocole stipule que vous soyez faite la lecture du mandement de Monseigneur l'archevêque de Mayence, qui en 1543 distribué dans sa truculente bonhomie de si sages et de si précieux conseils, selon la tradition vous l'écouterez debout, dans un respectueux silence, et en signe d'assentiment, vous voudriez bien conclure tous ensemble et d'une seule voix par Ainsi soit-il. Que celui qui, au troisième ou quatrième pot, sans sa raison se troubler, au point de ne plus reconnaître sa femme, ses enfants, ses amis, s'en tiennent à deux pots s'il ne veut offenser Dieu et se faire mépriser par son prochain. Mais que celui qui, après en avoir bu quatre, cinq ou six, reste en état de faire son travail et de secourir au besoin son prochain que celui-là absorbe humblement et avec reconnaissance la part que Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien cependant de dépasser la limite de six mesures, car il est rare que la bonté infinie du Seigneur accorde à l'un de ses enfants la faveur qu'il a bien voulu me faire avoir à son serviteur indigne. Que chacun de vous, mes frères, se fortifie donc le corps et se réjouisse l'esprit, avec la quantité de vin que la bonté divine a voulu lui permettre d'absorber. Et selon la tradition, nous n'ajouterons rien à ces précieux conseils. Sinon, pour vous tous et pour chacun, ainsi soit-il. Soit le plus grand de tous les hommes, c'est le grand Père Noé. Il a planté la vie, oui, oui, oui, mieux mais il s'est enivré, mais il s'est enivré. Murons donc tous à sa gloire et tâchons de l'imiter. Regardons-les bien voir. Ah, ah, ah, ah, ah. Eh bien mesdames, au nom de la confrérie, je vous présente nos sincères félicitations. Je vous demande pas de porter encore haut et fort les couleurs des Van Chablis, vous le faites déjà. Mais un grand merci de nous rejoindre. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup.